Hi guys, it's a gossip word and welcome back to my YouTube channel. I'm really really good today guys and you are you okay? Tell me in the comment. So today we're going to Oh yeah I forgot I'm a French girl. Bonjour à tous Gossip Word et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur Kylie Jenner, The Beautiful Kylie Jenner, et sur ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'aimerais avant tout faire un petit disclaimer. S'il vous plaît, n'envoyez pas des messages de haine à toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Je pense que les bases sont posées. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Kylie Jenner est membre de la célèbre famille Kardashian. Elle a pour sœur Kendall Jenner, chloe Courtney et Kim Kardashian. Elle est la plus jeune milliardaire du monde à tout juste 22 ans. Sa fortune s'est bâtie grâce à son entreprise Kylie Cosmetics. D'ailleurs, au lancement de sa toute première collection de rouges à lèvres, les ventes ont été épuisées en quelques minutes. Kylie se trouve aujourd'hui à la tête d'un petit empire. Kylie est également mannequin. Elle pose et fait les couvertures du monde entier telles que Vogue, Glamour, Mary Claire ou encore Hapers Bazaar. Et elle est avant tout influenceuse sur Instagram avec 170 millions de followers. Elle est la troisième personne la plus suivie sur Instagram après Selena Gomez. Sa popularité sur les réseaux sociaux et l'image qu'elle s'est bâtie en quelques années lui donnent une véritable légitimité. Une grande partie du travail sur Kylie Cosmetics se fait sur les réseaux sociaux. Kylie fait souvent la promotion de sa marque sur son compte Instagram. Au niveau sentimental, elle sort avec le rappeur Travis Scott et le 1er février 2018, elle donne naissance à une fille prénommée Stormy. Il s'est donc produit quelque chose le 16 avril 2020 sur Instagram. Parmi eux figure Kylie Snapchat, une page consacrée à Kylie qui a publié une vidéo d'elle. Kylie avait assisté à l'inauguration du restaurant Sugar Factory à Las Vegas et dans la vidéo on la voit se faire prendre en photo avec ses fans. Une internaute a commenté la vidéo wow, « Waouh Elle est tellement mince ici !» Une autre utilisateur a répondu « Elle était mieux !» Kylie Jenner a lu ses commentaires et a répondu « J'ai donné naissance à un bébé ». Kylie s'est donc justifiée par sa prise de poids due à sa grossesse. Une réponse plutôt directe et elle n'a visiblement pas l'intention de rester silencieuse face aux attaques de certains et elle a raison. Guys, please Certains ne réalisent pas comment fonctionne le corps d'une femme quand elle est enceinte. Les femmes portent en moyenne un humain de 3 kilos dans le ventre. Donc oui, le corps de la femme change et c'est ce qui s'est passé avec Kylie Jenner, révélant avoir pris plusieurs kilos durant sa grossesse. Il y a eu donc énormément de commentaires sur le physique de Kylie en dessous de la vidéo et c'est ce qui me révolte le plus. Puisque pourquoi juger une personne sur son physique Kylie a pris du poids dû à sa grossesse et alors Elle a le droit tout simplement de prendre du poids et elle fait ce qu'elle veut de sa vie et de son corps Tout simplement, restez positif. Pourquoi critiquer qui elle est Bref, malheureusement, les critiques continuent sur les réseaux sociaux. Les internautes s'en sont encore pris à Kylie. Encore Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé. Kylie avait posté une photo d'elle comme citation « Je m'ennuie dans la maison et dans la maison je m'ennuie ». Les internautes l'accusent d'être trop privilégiée pour se plaindre du confinement. Guys, stop Certes, elle est dans une famille aisée, mais ce n'est pas parce qu'elle est trop privilégiée qu'elle n'a pas le droit de s'ennuyer. Ceux qui pensent de cette manière, vous voulez m'insinuer que les personnes moins privilégiées ont le droit de se plaindre du coup ça n'a pas de sens. Kylie Jenner n'a pas voulu faire passer ce genre de message négatif. Il faut tout simplement arrêter de voir le malheur partout et vivre votre vie comme il se doit. Elle vit sa vie et vivez votre vie et arrêtez de juger les gens pour ce qu'ils sont. Tout simplement, c'est de la haine injustifiée, restez positif, souriez à la vie. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation Donnez-moi vos avis en commentaire.